Les résultats communiqués par le ministère de l'Intérieur, vous le voyez, Emmanuel Macron en tête, 23,9% devant Marine Le Pen, 21,7%.